Donc mi comme on l'a vu la semaine dernière, là, là c'est tu sais quand ils sont tous dans la même case en dessous. Tu les allez, allez, bien. Allez, allez. Putain moi, bon, vas-y je te montre, regarde. Comme ça là. Mais mmh. regarde. La ré la six, quatre, mi. Vas-y. C'est très beau. Oui bon là ça sonne bien parce que c'est moi qui fais mais euh, vas-y restez.